Yo, yo, J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça roule. Picrio c'est pas un boss, hein, il a pas répondu. Hein. Non, bah non, du coup, bah écoute, on, on fait pas l'aventure. Puzzle Vas-y. Ouais. On va se casser la tête là un peu, non Alors... Euh... Ça commence bien. Ah putain, mais on est vraiment couillons, regarde, c'est sur le truc. Alors attends, Un, c'est charbon. Hein Regarde là, sur le mur en face. Le mur en face. Le un bloc noir ça va être le bloc de charbon parce que du coup ça va être en premier. Ensuite. Oh voilà. Et. C'est complètement con. <rire> oh voilà. Et alors GG. Quoi wow Merci. Et c'est vraiment stylé hein. Ah, bah, bah on se retrouve demain soir. Là le, là, le PC de créo il aurait planté. <rire> <Ça y est>. <rire> <rire> Il va avoir les oreilles qui s'y hein. Ah ouais Et... Ok Vas-y je te laisse faire <rire> Putain. On fait les... chacun son tour le... ouais. C'est trop bien On dirait chez un enfant trop... <rire> Oh Ok <rire> Heureusement qu'il change pas à chaque fois parce que <rire> Non Oh non <rire> Non Non <rire> Noir. Et il en reste une, et ce sera avec le vert clair. Ça a changé. Ils ont changé. Oh non. Oh non, putain, on s'est pas concentré. Dragon Alpha. <rire> Dragon putain, Alpha. Mais c'était ces nerfs, couillons. Oh hein, putain. Alors c'est l'avant-dernier avant que tout change. Hein. <rire> Je te souviens plus. Oh, merde. oh non. Non c'est attends c'est bon non non, non. Bon. Oh attention t'es prêt ah d'accord ok non c'est très cool. attends attends parce que oh. comment tu fais ça oh, oh purée et j'ai lâché l'affaire moi mais des pères. Mais quoi Ah oui oh. d'accord j'ai compris oh. Regarde c'est ici ouais, Oh merde Non Justement en fait t'as un nombre de vies en bas là Un ah, nombre Oh merde d'accord mais et comment tu fais pour tout comprendre <rire> Oh là Mais oh. c'est un scandale que ce soit sur deux murs Oh, oh merde En haut oh, à droite non J'suis pas sûr Oh oui Si Oh oui let's go Attends regarde laisse-moi tenter attends, tu en, en, temps, en, en haut à gauche oh, voici Oh non oh, je me souviens plus Je sais quoi sur... oh, on était tombé sur On est mort, on est mort, on est mort. Attends Si je Oh non c'est pas vrai Oh putain là la... Dragon Alpha, c'est de pire en pire si. Oh purée non oh, Attends attends Attends attends par contre Putain <rire> de merde <à> Chaque fois <rire> je me plante je sais pas lequel on a pas fait. Oh, oh je putain. vais péter mon crâne Attends par contre, attends Mais tu dis ça plus <rire> Ouais mais normalement là. <rire> ok Ah si c'est bon Ok ok Ah je croyais que c'était oui, un ours bon. Non non non c'était J'ai ah. De jouer. Bah regarde là-bas, hop <rire> ah, <c 'est... rire> Je sais plus c'était laquelle le mouchon Non Et On dirait pas une bite. Ah bon là ah, on a gagné Dragogo Attends, attends, attends, attends C'est impossible bah, qu'on se non Normalement, soit. oui, se voit. Voilà, oui, si on se foire on est vraiment des sacrés merdes Allez, je fais celui tout en haut à gauche Ah, ah non, alors ouais, bah, si, je fais que c'était... Ah bon Vas-y Ah oh, oui, oui Oh là là Perfect mais, mais let's go, quoi On est juste trop fort. Hein. Ah, C'est cool, parce que t'as une bonne mémoire Et moi, comme j'ai les skins de créo, bah je compte pour deux personnes <rire> Ah bah voilà, il était là, le... le let's noir. go Allez, vas-y Je te laisse faire les deux derniers Ouais, merci Attends, je vais, imi <rire> je vais imiter Créo Euh, alors Euh, ouais euh, ouais Oh, ouais, merde, merde. <rire> C'était pas si facile que ça, mine de rien Grave Pas simple oh, putain, Heureusement qu'il refile des vies hein. ouais, ouais, bah sinon là, on était mort. Hein. Ok, donc on a débloqué ouais, la suite. Ok, en fait, faut que tu sautes sur les entonnoirs pour savoir quel objet tu dois mettre Oh, putain Oh, c'est pas vrai D'accord, ok, bon, bah, vas-y. celui où je suis, c'est la poule. Ah, d'accord, bah vas-y, fais. Ah, bah attends. Alors, euh, fais, toi, as, toi, normalement, t'as tous les œufs, donc occupe-toi ouais. de tous les oeufs. Moi, j'ai tous les objets inanimés. Ça, okay. c'est fusée. Ça, c'est en plume. C'est génial, ce jeu, j'adore. Ça, c'est 4, je crois. J'ai un autre bloc, là. Un ouais. euh, autre bloc ouais. Lequel Euh Celui-là, là, ici. Ah. Ok. <rire> oh euh, là j'ai le bruit encore de. Ah, J'adore ce jeu. Okay. Trop... En vrai il est trop bien. Hein. Ah ouais Ah c'est stole je... Ah oui. Du coup il me reste. Il me reste un bloc, c'est celui du pistolet Ok. <rire> trop fort, mais on est dans la Très merde pour les go, suivants. Bah. Hein hein hein oh putain c'est un établi géant ah ouais Trop bien Ok On peut faire des... Oh non Ah, on va crafter un truc avec eux <rire> Ah, attends, regarde Faut que je fasse des... Des bottes Oh, ça être trop chiant Allez viens, c'est bientôt la fin oh. Bon, je vais essayer de speedrun le plus possible le truc, parce bah, que ça ouais. va être <rire> En plus, le casque, c'est tout con à faire, là, on, est... on se fait oui. baiser Voilà, allez, fait doucement Mais quand même Oh, bien joué, bien joué. Oh, bien joué. Prends ton temps, on regarde d'abord le craft avant d'appuyer ou faire quoi que ce soit parce que. Euh, non, faut que j'appuie sur le... Ah ouais le bouton avant. Ah, oh, ça oh, ouais. abusé. Des jambières. Ok. Donc, oh oh, oh, oh Prends ton temps. Je... Attends. Prends ton temps. Incroyable cool. <rire> Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Ben il faut le rendre débile, je pense. Incroyable et boum les jambières. Oh voilà. Incroyable. Tiens, là j'ai quand même sué, hein je vais pas te mentir. <rire> putain, GG hein. GG. Quoi Oh. Ok. Oh, c'est quoi Ça va être quoi un rébu Non, je sais pas. Vert, perroquet vert, chat. Int. Int, ennemi. C'est un produit quoi, pas de compte. C'est un pendu. Ah oui d'accord. Chaque... Ah oui À chaque essai le chien il se ramène. On va commencer par les voyelles du coup. Mais l'ennemi de quoi Je sais pas on verra. Ah d'accord. Reste sur les voyelles au début. Ah ah ah ah ah je ah mettre un E. Parce que regarde. C'est ah ah pour moi. Oh un -titi. ah non. Quoi je suis sûr que ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Bien ouais. ah, c'est il y aura peut-être peut plusieurs mots à faire là, parce t'as 5 lumières Ce serait stylé, par contre c'est... Ah oui c'est ah, ça, voilà. Et hey, c'est excellent t'as vu le loup il a dégagé le chat du coup Oui <rire> Il m'en faut peu pour être... Ah heureux. du coup faut pas appuyer sur... Alors si c'est un cool. rapport avec minecraft il y a forcément un C, regarde Oh ah. ah, putain, ah j'y ai cru <rire> Bah je sais pas comment mettre, je te <rire> laisse mettre Regarde le pauvre caf il commence à bader Ah oh, ouais... <rire> non, non mais attends, euh, c'est une blague Attends je mets le P Fais-moi confiance, regarde. Voilà. C'était pas ici que je le voyais, mais. <rire> à plat ventre. Eh, <rire> hey, Bebo, je suis allé me refaire le sang, je me suis fait un unplug. <rire> oh putain. Oh. Euh... Mais quoi c est... C est... C est... Ah, c'est swamp Oh, bah oui, c'est en anglais putain, Eh ben on a eu chaud, hein. bien vu. Donc swamp qui veut dire les champignons, quoi. Non, qui veut dire le marais. <rire> Mais t'inquiète, j'apprécie l'effort hein. <rire> <rire> Oh facile, regarde, hop, E comme explosif je flip, euh. Bah oui Ah non ah. Bah explosif <rire> Bah ouais, c'est ça, allez go P-L-O, viens, on fait dans l'ordre <rire> Oh là là Macron, explosion <rire> Trop tôt Bon non, <rire> non pas du tout trop tôt, plus <rire> <ça>. trop tard. <rire> oui, voilà trop tard. Hein. Let's voilà, go, on est trop fort, on est trop fort, on est trop fort Let's le perfect. <rire> Let's go. Voilà shipwreck, c'est bizarre. Non c'est bah, tu sais, le, le bateau, euh, le bateau pété. D'accord, bah dropper, ouais, regarde, hop là, tac, hop, y'a a pas assez d'âge mais je m'en branle. <rire> ça finit par R, hop. Voilà. Bah c'est dropper, voilà c'est tout. Bah, non c'est pas dropper parce que comme tu dis ça finit par r, mais dans dropper y a pas genre deux r. Ah ouais du coup. <rire> c'est la gunpowder. Oh là là là là mais oh comment la, ça la, te la, vient la. en tête quel est le rapport entre je drop sais et pas, gunpowder? Je sais pas. Let's go. <rire> Let's go wrong. Putain le perfect. Fort, en fait. Grave. Ok faut les relier. Bah Ouais je pense. Ok donc tu prends lui et tu le mets là. Ah. Ah ouais, regarde Tu donnes... Euh... Non, non, non C'est quoi qui prend le cochon C'est la betterave. De la betterave. Ouais. ouais, donc tu mets la betterave d'abord. Ensuite, tu mets le truc ah, du oui. loup Donc la bouffe. Voilà. Ouais. Le perroquet et la graine. Ensuite, Ensuite Le poisson. voilà. Et Putain, le blé. Ouais. Et hop là, et c'est moi qui ai tout compris pour une fois tout de suite. Putain <rire> J'ai de QI <rire> Oui Oh putain, du coup, canne à sucre ah oh putain. avec bibliothèque. Attends, mais un putain de génie. Ouais, je sais. Attends, j'ai canne à sucre. Là, il y a un ink sac. Là, il y a un os, un ouais. charbon et un bloc de slime. Et ben, ink sac, regarde, c'est avec l'eau. Et ça, c'est dans l'eau. Prise marine, hop. Ensuite, lui, l'os. Et ben, l'os. Attends, je sais pas encore. Oh Oh là là attends, oh. Quoi Oh, non, c'est pas vrai. Oh putain. Que... Bah, donc c'est fait... bon, c'est bon, c'est toujours bon les deux oui, premiers! Bon. Mais oui! Regarde, du coup maintenant c'est du papier, oui, et du oui. cuir! Incroyable! Si ok! As marine! Ouais! Là, du... Beacon pour le quatrième! Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas sur quoi t'as appuyé, mais t'as réussi en tout cas! J'ai appuyé sur rien du tout! <rire> D'accord! Excellent, on est trop fort! Ok! Bon, là c'est facile hein. Premier noir, deuxième Ah merde! empuré oh, tu me vois Oh d'accord, oui, oui. Le creeper, c'est le premier. Mais non, le truc de zinzin. Incroyable. Ok, ensuite, ça c'est le quatrième. Ah, ça c'est le quatrième, ouais. Ah oui, du coup. Putain, oh putain attends. Eh, c'est incroyable, on est des génies. Parce qu'en plus, au début, je me dis, ouais, si ça se trouve, c'est en bougeant, on va entendre le bruit du mob. Pas du tout. <rire> oh putain. On est des génies, Dragon Alpha, tu te rends compte ah là, voilà, c'est plus toi qu'à carry. Hein. <rire> ouais, mais pourtant, j'ai pas de carry, il m'a dit le dentiste. 3, 1, S Non, 3, 1, 5, 2, 3, 4. 1, 5, 2. Et bah, ça va être la durée. Bah, allez hop. Ça va être la durée, c'est sûr. Mais sur si les bois. Bah voilà, regarde, y a les durées dessus. Oh. 3, ouais, c'est le premier. Moi, j'ai 4. 1, ouais. hop. Et par contre, vraiment, on est des boss. Ouais, qui dure 4 secondes. Et bah, ça va être le dernier. Voilà, oh on est des boss, en fait. Putain, incroyable. Il, Il nous a boss. fallu deux secondes. Let's go oh Let's go On est juste trop fort. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde encore Ok, attends, ça, ensuite, ça doit peut-être être le violet. Ok, vas-y, violet, tout de suite. Ensuite, ça va être le blanc. Vas-y, le blanc. Ok, maintenant, ça va être... Vas-y, attends, le orange. Oh putain Incroyable Incroyable Ok il y a le pattern oh, qui s'affiche C'est le pattern Ok j'efface tout Vas-y efface tout Mais maintenant Faut que je fasse quoi Comment je lui fais, je fais réapparaître Là il y avait Là il y avait Un, deux Je me souviens plus Là C'est un T ici Un T Ok Écou Donne, donne ou, ou retiens comme tu veux Alors c'est un T oui. Ok T, I Voilà C'est ça Ok Ouais Ouais Et le i en bas Voilà super Bon oh, magnifique okay. Oh putain Il était dur hein. bien joué. Ah c'est marrant oh, okay. ok ok facile Il faut le faire rebondir ah, oui, okay. Mais où ça Dans la shulker très bien Bah non faut le faire rebondir où Non bah, je pense c'est au niveau des lumières oh. Genre faut qu'on allume toutes les lumières Oh purée Complètement débile ah mais en plus, c'est aléatoire ça Oh Non par contre, du coup, attends... Ok, il faut qu'on se dise que ça va tirer dans la direction opposée. C'est bon. Là, il va rebondir... Euh... Mais non Mais là, il va rebondir il qui qui là rebondit... Mais là Mais du coup, c'est par là Mais... Bah non, regarde, il va faire... <rire> ah bah oui bah là <rire> C'est de la merde <rire> Bah non c'est pas de la merde <rire> Mais c'est pas logique Mais j'avais raison mais, mais, mais bah non Mais si parce que je Bah oui C'est facile Attends. Mais hop, voilà. Non mais. Voilà, ici là. Hop Non, hop, parce que là, si regarde Ça va, ça va rebondir <rire> du côté.. Genre, du côté où t'as pas le bâton <rire> oui. Regarde, oui. regarde, je, Regarde je fais. Et voilà. Non, attends. Voilà. Et là, regarde. Hop. Tac, tac, tac, tac. Mais bah, quoi Mais dans un sens. Mais voilà. c'est de la merde. Mais c'est pas de la merde, putain. J'arrive pas à faire ce que je veux faire. Là, moi. Regarde, mais le problème, c'est que là, tu vas le renvoyer vers nous. Ah ouais. Ah c'est marrant. Les, les les côtés pleins, ça va rebondir sur les côtés pleins, pas sur les bâtons. C'est complètement con. Bah non c'est pas con. <rire> Mais là on va on va avoir un souci, un Alpha. Ou alors je suis complètement débile. C'est rigolo t'as vu il y a des activités où je suis plus fort. Ah oh, putain du coup euh, attends il était bougé attends. Attends, attends, mais. <rire> on s'en fout, on peut faire à l'infini. Mais non, on s'en fout pas, putain. <rire> oh, mais je t'en conjure, putain. <rire> je t'en conjure. <rire> mais ça marche. Bah, comme euh... ça, c'est bon, je l'ai. Comme ça. Comme ça. Voyou, du coup. Là, regarde. Hop. Regarde. Ouais. Mmh. Ouais, de ouf. Mmh. Oui. Euh... Tu veux faire quoi, du coup Eh ben, <rire> pose pas, tu poses trop de questions. Regarde juste. Euh, attends, donc là ça fait ça. Voilà. Hop, et voilà, et là t'es fier de moi. Tac. Ouais! C'est réussi. C'était bien celui-là que tu voulais faire. Ouais. Bon, une des lumières quoi. Mais. Oh, mais je t'en. Mais laisse-moi. Laisse, genre laisse-moi finir avant. Vas-y, appuie sur celui-là. Ah putain, c'est du génie! Mais par contre, lui, on va avoir un problème. Hein. Non, non, je pense que. Alors attends. Oui. <rire> oh, putain! <rire> putain! <rire> ah ouais, putain, mais comment tu fais pour réfléchir comme ça? C'est fou! Tu oh. visualise! Ah ouais? Et c'est moi le premier. Yeah. <rire> T'as trop la rage. <rire> Let's go! Ouh oh putain, oh, elle était pas facile là, là. Ah, Elle était vraiment intéressante en tout cas, moi j'ai bien aimé C'est très cool mais ouf Je suis content qu'on qu l'ait fait sans créo Oui parce que là elle est trop. Et c'est pas fini, oh là, un... oh excellent Excellent putain, Oh let's go, oui Oh purée incroyable Let's go Allez, on une. Et il y, y en a 12 Il y en a 12 putain on va pas s'en s'ennuyer <rire> Ouais Allez, c'est parti pour ce super explosif. Et... Bof <rire> Incroyable Allez. GG Trivia branche Mais... Ah pardon, excuse-moi ah, J'ai cru que tu faisais exprès, pourquoi ça s'est euh, redressé d'un coup ça Ça l'avait pas fait mmh. l'autre jour Tu crois qu'il faut qu'on débloque un truc euh, avant euh, Ah, attends... Ah, attends, y'a des, des coordonnées là Oh mon Regarde. dieu je suis aux coordonnées, et c'est... Eh bah c'est bon, j'ai trouvé, je t'attends, mais j'ai trouvé. Ah bah, ça les one shot, en fait. Oh bah putain, euh... regarde Vas-y, attends, est-ce qu'on... Et on a besoin de des os Je pense, oui Oh purée, c'est on... l'os qu'on doit mettre dans le cadre qui se rétracte, go. Ouais, allez, vas-y, Incroyable. Boum. Bon, ça, fait un, ça fait un bruit, ça fait un bruit ça va oh mais wesh mais non oh je peux pas je peux pas venir oh c'est trop oh stylé wow. c'est que quelque chose c'est de merde c'est ouf incroyable trop bien oh coco ce que tu loupes <rire> ah ouais. oh ouais bah, c'est finalement vrai. C'est avec le puzzle là Grave En vrai, voilà, là comme ça on fait le trivia Let's go, c'est quoi le trivia C'est des questions C'est vrai J Ouais ouais Allez Ah c'est pour ça hein, parce que là Qu'on Qu en profite de faire ça sans créer Ouais, ouais sans les débiles quoi euh... c'est surtout euh, Avec des gens qui ont un petit peu plus de patience quoi. Ouais Ok, on commence par quoi Général Allez général Let's go, c'est toujours en rapport avec Minecraft je pense hein. On verra Ouais bah oui c'est sûr. Ok. Alors... Ouais en gros qu'est-ce qui vient d'un mode quoi Oui enfin voilà, qu'est-ce qui vient pas du jeu de base Moi j'ai trouvé. Ah, <rire> j'ai rien, mais attends... Ouais bon... Il n'y a, y a, y a, a pas de peau psychologue. <rire> oui bah ça c'est sûr. Très bien. Un jour peut-être. <rire> c'est vrai qu'on a pas de glace. Parfois Alors... dans Minecraft on meurt donc c'est bien triste. Mais oui, voilà. à chaque fois qu'on a de l'XP... Euh... Enfin on gagne de l'XP. Voilà. Et ben quelle action nous donne le plus d'XP Ouais. Eh bien. Déjà c'est pas catching a pufferfish, ça te donne pas d'XP. Euh, King Baby Zombie je pense pas. Bien euh, c'est le c'est le c'est le c'est les bouteilles. En fait, c'est débile. C'est soit le. Ouais bah je pense ouais, vas-y. C'est débile c'est ça, c'est sûr. Ah. Ah, pas du tout. Je pense que ça doit être le diamant. Bah oui, c'est sûr, mais moi je pensais que. Oh non Ah les bâtards ils vont vraiment nous noyer dans une bouteille d'XP <rire> Sérieusement Ah oui ah, non, Excellent, c'est vraiment sadique. Allez, mais tuez-moi, putain! Du coup, je pense que ça doit être le. Ouais, ouais, c'est sûr. Quoi? Bah, toi! Du coup, c'est le. Mais c'est trop bizarre! Place Diamond ah oui, évidemment! Bon. Bah, du coup, ça doit être le bébé zombie. Tu sais pourquoi je pensais pas à ça? Je vais t'expliquer. Parce que, en fait, tu gagnes pas d'XP quand tu tues des bébés villageois. Ouais, voilà. Ok d'accord Putain, ouais, moi je pensais pas qu'il s'était donné. Ah oui 12 xp, oh non bah attends D'accord, <rire> bah c'est bon à savoir Pour pourra faire une usine Oh elles, elles font toujours euh, vers le sud font toujours vers le sud Ouais, ouais. Oh, ouais. <rire> Ah ou peut-être vers l'est On est trop des merdes Mais on n'y connaît rien à Minecraft Du coup ça va être vers l'est C'est bon c'est vers l'est ouais. oh, Je me okay. disais que c'était une des... On est pas, on est pas terrible hein Alors, euh, ah merde, merde Ah <rire> oh, les gros débiles <rire> C'est pas possible Ok oula Oh non Oh c'est dispo là Oh lec Ah c'est excellent la boule Alors Ah de quelle couleur quel... est Ward Le, le disque oh. Ward il est euh Eh hey, Dragon Alpha tu me fais confiance ou pas Si je me fais confiance Ward Putain. <rire> Let's go C'est ça Combien y a-t-il de blocs Attends y a t -il de, bloc... mais a -t de bloc infecté Ouais oh, mes frères euh, En vrai je tenterais bien 6 voilà. Oh bien vu Bien joué quel okay, ingrédient spécifique est requis pour faire ah, une euh, oui, firework euh, Un burst euh, ouais, C'est un... quoi burst euh, je, sais... Attends, je sais pas Qui fait une forme, c'est la... c'est le plus beau feu d'artifice tu sais c'est un... une grosse boule quoi Donc oh, je te le dis Voilà exactement c'est ce que je pense Oh putain Oh c'est pas vrai mais c'est pas vrai Il s'est fait sodomiser euh, à l'école le créateur de la map ou <rire> C'est vraiment genre <rire> Genre euh, on... il nous déteste ou ça se passe comment là Dragon j'ai fait tomber mon verre Non attends, attends Je viens de faire exactement comme il y a 8 ans Oh, putain. oh là la putain Putain c'est pas possible J'en ai foutu partout Non c'est une blague Non Il faut mettre donc le diamant, le scion Et la gunpowder Voilà là j'ai fait la firework star oh, Et c'est à partir de là qu'il donne le papier On se l'est give pour rien oh. Ah <rire> oh merde, d'accord, mais comment tu veux qu'on sache qu'il fallait faire ça Enfin, moi je savais pas. Eh ouais. Et après tu prends la firework star et le papier, je vois pas à quoi il sert. Ah non, c'est le papier et la gunpowder, et après ça fait firework. Ah, mais ferme ta gueule, je l'ai la firework star, tu me fais quoi Du forgot to add. Ah Firework star, gunpowder, papier, hop Et voilà. C'est bon Ah voilà! J'ai eu peur. Voilà, bah du coup, si tu veux arrêter. Ah non, déjà on répond peut-être alors je du veux... coup. Tu euh... sais que je veux pas que ce soit la En vrai, j'ai envie de tenter la, la plume, franchement là. La... C'est. à la fois ça m'étonnerait et en même temps. Oh purée! Voilà. Bien joué! Je... Combien alors, de. Alors, quel est le. 15! 15! Attends, non, non, non! non. non. Oh ok! Ouh! Je voulais vérifier, mais d'accord. Je... What? Ouh. Je sais qu'on va se faire exploser des traces. Je sais pas pourquoi j'ai non, non, de... on, a... on a gagné pourtant. C'est sûr. On a eu faux <rire> Je m'en me, doutais, mais je m'en doutais aussi. <rire> donc, donc on a eu faux Non, non, on a eu raison, c'est juste que notre curiosité euh, nous, le... En fait, c'est parce qu'on oh. est allé tout droit. alors que c'était juste un film. <rire> ah Santé Merci, c'est fou quand même. <rire> alors... Ah, le bruit, ça, je... le bruit de la flûte. Le bruit de la flûte, c'est facile. Je t'explique. Ah merde, j'hésite entre le bon ou le... Ou la clé. C'est soit la clé, soit la bonne, hein, c'est simple. Et c'est la clé. Voilà. Oh, mais GG quoi. <rire> Which banner has the fess Quoi Si tu parles des fesses Alors, celui-là celui-là <rire> J'en ai aucune idée, putain. Ouais. Ah C'est <rire> celui-là Oh putain toi, hein. Non, c'est une blague. Eh, moi je connais la réponse, oh, bah, c'est ça. Tu celui-là Ouais. Trop facile. Ouais, vraiment, trop facile. <rire> bon, là, on fait pas de la merde, on va trouver direct. Oh putain j'espère. Quelle est la ligne ouverte euh... quoi ah, qui... Attends, Oh le, le, la, la, la première ligne, phrase mais... Trop facile Là Eh hey. Oui oui Attends. Mais du coup c'est le... C'est laquelle de. C'est trop. C'est celle-là ah, Once celle upon a time Non. Ah, non. Bon du coup c'est Alors... I see the player you mean. Voilà. Non, bon. je suis... Mais voilà, je suis deck parce que en vrai je voulais le trouver en premier euh, direct parce que c'était. Mais c'est trop bien fait les décors et tout genre euh, rapport. Ah ouais, oh ouais on est sur le bateau. Oh, regarde sort on est vraiment dans l'aide. Ah non on est pas dans l'aide du coup. <rire> ah, J'ai vu. Okay. On, on oh. en a un. On oh, vient. On oh, Il ah, faut se décider hein. Et où Ah bon, ok. Bah, c'est juste que ça tourne. Après va... t'as Technicol et Community. Oh ça va être très chiant. Alors Technicol si, si jamais ça touche à la Redstone et tout je suis pas dans une merde. Eh bah ben écoute, ça peut nous aider parce que Technical, en vrai, je pense que je vais m'y connaître et Community, bah ben, je vais moins m'y connaître. On verra. Voilà. Ça marche, bah ben, écoute, nickel. Nous verrons, nous verrons. Nous verrons. <rire>